Bienvenue dans ce nouvel épisode des Contines de la Défonce, dans lequel on va encore une fois analyser des paroles d'une chanson pour enfants qui est bien connue. Bon, celle-ci elle est un petit peu moins connue que les précédentes, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est vrai qu'elle m'avait marqué. Et pour une fois, eh, ça va pas parler de cul. Et ouais Par contre, ça sera légèrement dramatique. Forcément, il fait qu'il y ait un petit peu de trucs dégueulasses, parce que voilà. Mais étant donné que les trois dernières Contines de la Défonce, c'était des sujets qui tournaient autour des fesses, ou d'autres parties du corps, hein, je voulais vous montrer qu'on pouvait toucher des sujets sensibles sans forcément toucher à une personne quelconque dans la chanson. Voilà. Mais ça parle quand même d'amour et de relations humaines. La chanson que j'aimerais aborder avec vous dans cette vidéo, c'est « Vive la rose » ou « Mon ami me délaisse » ou « Mon amant me délaisse » ou bah c'est tout, on va pas en faire 1500 non plus quoi. J'ai trouvé différents titres à cette chanson, mais c'est vrai que le titre officiel, c'est « Vive la rose » tout simplement. On tout de suite en écoutant un petit extrait du début de la chanson. Mon âme en me délaisse, oh gay, vive la rose. Mon âme en me délaisse, oh gay, vive la rose. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lila. Je ne sais pas pourquoi, vive la rose et le lila. Il va t'en voir une autre. Oh gay, vive la rose, il va t'en voir une autre. Vive la rose, bien plus riche que moi. Vive la rose et le lila. Une bien plus riche que moi. Vive la rose et le lila. Donc, comme vous voyez dans cette première partie, c'est une chanson qui est très simple à comprendre. Les textes ne sont pas vraiment compliqués. Ce qu'on nous présente ici, c'est une histoire d'amour qui a mal tourné. En l'occurrence, on parle ici d'une rupture et c'est la femme du couple qui est concernée par cette rupture qui nous présente. Son avis ou son point de vue de la situation. C'est juste elle qui nous raconte, hein. on n'a pas l'avis du mec. Hein. Vous voyez à l'époque ils aimaient bien présenter leur drama sous forme de petite chansonnette. Nous maintenant on fait ça sous forme de thread. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a un truc qui me tire l'épine, alors je vous fais un long thread. Hmm. C'est vrai que c'est un peu moins cool et ça a moins de chances de finir en comptine pour enfants, mais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Donc on a le point de vue de cette femme par rapport à la rupture qu'elle a vécue. Alors pour l'instant on n'a pas vraiment de raison, puisqu'elle-même elle dit je ne sais pas pourquoi. Et même si par la suite elle nous présente cette femme euh, qui l'a rejoint après la rupture, elle ne nous précise pas concrètement que c'est à cause. De cette autre femme, qu'il y ait eu rupture, elle précise bien, je ne sais pas pourquoi. Après, il y a peut-être une raison, hein, comme dirait Thomas Gauthier. Euh... Moi-même, je me suis fait larguer par une fille. Bon, c'était pas au bout de trois ans, c'était au bout de, de huit mois, je crois. Bref, on s'en fout. C'était un petit peu comme ça, elle est partie et elle m'a juste dit, voilà, c'est fini, l'amour s'arrête, comme ça. C'était bizarre quand même. J'avais quand même un sentiment de, de trahison cachée, en même temps des trahisons qui sont pas cachées. Euh... Je t'aime, tu sais. Ah, moi aussi, je t'aime à la folie. Moi, je suis tellement heureux de vivre. Je vais te tromper. Ah bah c'est gentil de me prévenir. Tu vois, ce qui me plaît le plus chez toi, c'est ton honnêteté. J'ai toujours su que t'étais quelqu'un de bien au fond et... Oh. C'est avec ton collègue Dylan, hein. celui-là qui gagne plein d'argent, c'est ça Oui, c'est lui. Et il est vachement sympa. Oui, en plus, il est beaucoup plus beau que toi. Et on m'a traité de paranoïaque pendant un temps jusqu'à ce que je laisse tomber. Et en creusant un petit peu, des amis ont découvert qu'elle avait un autre homme dans sa vie bien avant sa rupture avec moi. <rire> ouais, oui, l'amour s'arrête, hein <rire> C'est très étrange Vive la rose et le lila Donc il se pourrait bien dans l'histoire de cette chanson qu'effectivement, cette dame euh, s'est faite tromper, tout simplement. Ce serait l'explication la plus logique, même si ce c'est pas dit concrètement. Elle est vraiment dans une situation où elle ne sait pas, comme moi je ne savais pas. Mais voilà quand même hein. Il se retrouve avec une autre, je sais pas pourquoi je prends cette voix. On sent qu'elle laisse supposer que c'est à cause de cette autre nana que... qui s'est barrée, tout simplement. Par contre, ce qui est vraiment bizarre, et ce qui est répété après tout le long de la chanson, et ce qui nous rentre dans la tête, et finalement qu'on va retenir, c'est cette phrase Au oh gay vive la rose. Et puis après, vive la rose et le lilas. Mais pourquoi au oh gay vive la rose Alors, au oh gay" comme c'est écrit dans la chanson originale, hein, c'est écrit comme un gay qu'on traverse à pied, donc où il y a de l'eau, où on a pied, où on peut traverser la rivière. Mais là, dans ce texte, c'est pas du tout ce là C'est pas du tout ce C'est pas du tout ce c'est pas du tout ce guet là. C'est pas du tout ce gay là, pardon. C'est simplement une autre manière d'écrire au gay avec G-A-I. Donc elle est en train d'exprimer sa joie. Au gay Pour les fleurs c'est assez simple, il suffit simplement de comprendre la symbolique de la rose et du lilas. La rose en général, tout le monde le sait, ça symbolise l'amour, par sa forme, par sa beauté, et en même temps euh, à cause des épines qui se trouvent sur la tige, qui représentent d'une certaine manière le piquant des relations amoureuses. Et le lilas, en général représente la nostalgie, les souvenirs, euh, les premiers amours. On avait aussi au 19 e siècle des hommes qui pouvaient offrir du lilas aux femmes pour exprimer leur désir de, de voir en elle moins de réserve, un peu plus de relâchement. Mais donc bref, là on a clairement, du fait de la répétition de cette phrase-là, au gay vive la rose, vive la rose et le lilas. on a clairement l'expression des regrets des premiers moments qu'elle a vécu avec cet homme-là. en général c'est un peu le cas pour tout le monde, hein, dans toutes les relations amoureuses, on a tendance parfois à regretter un peu les premiers jours, où il y avait ce petit piment, cette petite... cette drague qu'il y avait, ces petits regards, ces petits effleurements de main... Cette électricité, la volonté ardente de vouloir séduire quelqu'un avant d'atteindre les trois ans et que la lassitude ne s'installe, c'est ça Mais non, mais l'amour c'est beau quand on sait le réparer, quand on sait l'entretenir, et c'est exactement ce qu'on entend dans cette chanson Hein Vu la répétition des phrases qu'on a ici, il faut vraiment le voir comme une sorte d'ironie. C'est ce qu'on pourrait appeler des antiphrases, ou presque du diazirme. Le diazirme, c'est quand on fait croire qu'on fait l'éloge de quelque chose par nos mots, mais qu'en fond, on pense totalement l'inverse. Et là, dans cette situation, il faut vraiment le comprendre dans son sens-là. <rire> vive la rose et vive le lilas, mais va te faire On dit qu'elle est fort belle, au oh gay, vive la rose On dit qu'elle est fort belle, au oh gay, vive la rose Je n'en dis qu'on vient pas Vive la rose et le lilas, je n'en dis pas, vive la rose et le lilas. Bon là on a ce qu'on pourrait appeler des raisons supplémentaires, Enfin, elle est en train d'analyser surtout euh, cette autre femme et... <rire> je comprends pas pourquoi il m'a quitté, surtout pour cette autre femme... Wow, wow Ah bah ben, oui je comprends, je, je n'en dis qu'on vient pas, allez oui. C'est vrai qu'elle est mieux que moi. Il faut lui accorder ça à cette dame qui parle de cette histoire, c'est qu'elle a l'honnêteté de dire que l'autre femme est, est plus belle qu'elle. Voilà, voilà. Plus riche, ça, c'est facile à dire. On sait, les notions d'argent, ça, n'y a pas de problème. On arrive bien à se cracher dessus quand il y a des, des grosses différences. Mais euh, ce qui concerne la beauté, c'est quand même plus compliqué, hein. surtout quand on est dans une histoire de, de rupture amoureuse. On est dans une forme, justement, de, de jalousie, certainement. C'est pas si facile que ça. Est-ce que je suis désespérant On dit qu'elle est malade. Oh gay, vive la rose, on dit qu'elle est malade Oh gay, vive la rose, peut-être qu'elle en Vive la rose et le lilas Peut-être qu'elle en vive la rose et le lilas Wouh, si des... carrément, ouais. a pas un petit peu de jalousie là, de, de, de l'esprit de vengeance dans cette chanson Je sais pas, c'est si je... comme ça, je dis ça un... Je suis pas, euh... voilà, je suis pas beaucoup de trucs Si elle meurt dimanche au oh gay, vive la rose Si elle meurt dimanche Au oh gay, vive la rose C'est drôle, parce qu'elle meurt Lundi, on l'enterra. Vive la rose et le lila Lundi, on l'enterra. Vive la rose et le lila Ah, pas forcément, parce que là, c'est vraiment que de l'hypothèse Elle est riche, elle est belle donc on peut supposer qu'elle est célèbre euh, je suis désolé mais une personne comme ça euh, qui décède, on n'organise pas son enterrement en un jour comme ça, en général il y a 24 heures à 6 jours hein, pour organiser un enterrement donc à mon avis ils vont faire un gros truc et tout je suis désolé pour toi mais je pense pas qu'elle sera enterrée directement le lendemain, même si je sens que t'as envie que ça aille vite hein, parce que <rire> bonjour s'il vous plaît aidez moi j'ai beaucoup trop d'émotions dans mon corps et vous pouvez faire un tour sur mon utip pour me soutenir s'il vous plaît merci beaucoup, honnêtement ça peut se comprendre ce qu'elle est en train de, de dire, ce qu'on peut comprendre d'autre aussi c'est qu'elle suppose que cette femme va mourir. Et qu'elle souhaite qu'elle meure. C'est son désir, d'une certaine manière. On peut l'imaginer, assez clairement, par rapport à l'ironie de la chanson. Donc on n'a pas une histoire de quelque chose qui est arrivé, mais de quelque chose qui pourrait arriver. Bon, enfin, la rupture, elle a eu lieu, ça c'est sûr. Par contre, le reste, la mort, elle n'est pas dans un état sujet à des faits. À des faits Elle n'est pas dans un état sujet à des faits mais elle suppose que ça devrait se passer comme ça. Elle l'espère, on dirait. Et que ça aille vite aussi pour assouvir sa soif de vengeance et calmer sa jalousie. Elle est belle cette chanson, c'est une, ch une chanson bien joyeuse. Vous êtes sûr que c'est vraiment pour les enfants ça hum Je veux dire, c'est bien de leur parler de choses sérieuses de temps en temps. Mais, mais là, honnêtement, et là je parle aux parents, souvent on laisse défiler les chansons, et euh, voilà, on va pas faire après une thérapie avec les mômes pour qu'ils comprennent. Bon, alors les mioches, euh, on va faire une petite dissertation, petite analyse de texte, pour savoir de quoi ça parle, hein, qui sont les protagonistes, où ça se passe, quels sont leurs ressentiments, hein, hein, hein, qui veut commencer Non, non, non, non, vous, vous laissez défiler la chanson, parce que vous avez des problèmes plus importants à gérer. Par exemple, essayez de retrouver la deuxième chaussette perdue de toutes les paires dépareillées que vous avez, qui ont disparu après leur passage dans la machine à laver. Mais bordel, elles sont où ces chaussettes J'ai un bac énorme avec une trentaine ou une quarantaine de chaussettes dépareillées What the feel oui Oui, il faut pas que je dise trop de gros mots. On n'a pas le temps de leur analyser toutes les chansons. De temps en temps on peut le faire, mais avec toutes les chansons, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas vérifier, c'est pas possible. Je... Oui, je pète un câble, je pète un câble, oui, je sais, et alors euh, oui, c'est comme ça. Et cette chanson là, très honnêtement, elle m'avait vraiment marqué parce que j'étais avec mes enfants, on écoutait un CD avec tout plein de chansons dessus, et puis on avait aussi le livre pour lire les paroles en même temps. Et ce qui m'avait choqué le plus, c'est un petit peu comme dans cette vidéo que je suis en train de vous présenter, la dame qui chantait la chanson avait une manière très joyeuse de raconter, de chanter la chanson. Vive la rose et le lila C'était vraiment avec ce ton là qu'elle prenait cette chanson Et moi j'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc Intérieurement, hein, parce que sinon mes enfants vont me regarder comme ça euh, Voilà, Ils savent déjà que je suis assez bizarre comme ça, y a pas besoin de leur faire peur encore plus. La morale de cette chanson, c'est que lorsqu'on est sujet à la jalousie, ceci peut nous entraîner dans un désir de vengeance profond qui nous ferait espérer la mort de quelqu'un indirectement, et qu'on peut se réjouir de ça et le prendre avec légèreté. Mais c'est pas vraiment une morale, c'est juste une histoire dramatique. On connaît pas la situation du couple départ, on ne connaît pas les conditions qui ont amené la rupture. On a juste l'avis de celle qui est jalouse. C'est vraiment comme un thread sur Twitter qui aurait fait un buzz, et on a l'avis d'une personne, mais on n'a pas l'avis de l'autre personne. Et même si elle pouvait se défendre, et même si c'était vrai, ça fonctionnerait moins bien Parce que ce qui marche bien, c'est quand il y a du négatif. Et là, je rebondis sur une vidéo de Thomas Gauthier, pas concrètement, parce que ce serait vraiment méchant par rapport à lui, et où il parle justement de l'attirance et de l'influence qu'ont les histoires dramatiques, notamment sur Internet ou dans les vidéos. Si vous le connaissez pas, bah, à la fin de cette vidéo pourrie, foncez le regarder, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment intéressant. Et avec un humour particulièrement sarcastique sur 20. Bravo. Ce, ce geste était complètement naze. c'est bon. Mardi, il reviendra. Mardi, il reviendra me voir. Mardi, il reviendra me voir. C'est bizarre, c'est... Mardi, il reviendra... C'est peut-être pour ça que dans certaines versions, ils suppriment le « il », même si ça veut plus rien dire. Hein. Ça fait « Mardi, reviendra me voir ». Mardi, reviendra me voir. Oh, Au vive la rose, on s'en fout. Mardi, reviendra me voir. Oh, Au vive la rose, mais je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lila, mais je n'en voudrais pas. Vive la rose et le lila. Et voilà, les enfants, cette chanson est très joyeuse. Mais pourquoi tu pleures, Sophie Donc je reprends, on n'a que la vie de celle qui est jalouse. Et quand elle dit qu'après la mort de l'autre femme, il reviendrait sans doute la voir, elle suppose fort que c'est forcément pour la draguer à nouveau. Mais s'il viendrait la voir, c'est peut-être aussi simplement parce qu'il est dans le chagrin et qu'il a besoin de, de discuter, de papoter avec quelqu'un qu'il connaît un petit peu. Je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Quand on vit un décès, on n'a pas toujours envie de draguer. Hein. Ou alors c'est vraiment un connard, un canard, un petit canard. Oui, j'extrapole à fond, mais j'essaie d'analyser une situation de manière humaine et avec beaucoup de recul, et c'est ce qui pourrait arriver. On sait pas ce qui peut se passer. Pour chaque personne, un temps de chagrin peut amener le désir de vouloir communiquer avec les personnes qui nous comprennent le mieux, tout simplement. Peut-être qu'elle aurait pu penser à ça aussi, je sais pas. Bon, tu sais, c'est vraiment dur. Ah, mais pas de problème. Bon, après cette tragédie, heureusement que t'es là pour m'écouter par contre, on se remettra pas ensemble parce que t'es une grosse merde. Oh, ah bah, merci pour ton honnêteté, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et une histoire qui se terminerait comme ça, alors je sais pas, avec une demande de pardon, une entente en, entre les deux protagonistes, voilà, pas forcément qu'ils se remettent ensemble, mais voilà, qu'il y ait une situation de, de compréhension des différentes situations, qu'elle elle puisse exprimer aussi la difficulté qu'elle a vécue par rapport à cette rupture et que lui puisse parler de la mort de cette personne. Alors, oui, dit comme ça, ça pourrait paraître beaucoup plus complexe à mettre en place dans la chanson, peut-être aussi dans la compréhension des enfants, mais ce serait quand même beaucoup plus classe qu'on puisse à la fois avoir une présentation des difficultés de la vie et en même temps, des solutions qui seraient amenées pour pouvoir communiquer, vivre ensemble, euh, je sais pas... Euh. Bon après je dis ça, je suis peut-être vieux jeu, hein, quand je vois ce qui se passe sur Twitter, j'ai plus l'impression que c'est plus la mode du pardon maintenant, c'est plus vraiment la mode de l'entente, on est plus dans, dans, dans, dans l'esprit de vengeance, hein, il faut vraiment faire du bashing sur les gens, les, les écraser là quand ils ont fait une erreur, là il faut, il faut vraiment les, les, les faire ramper par terre et qu'ils payent, qu'ils payent, oh, c'est ça alors oui, pour moi qui suis toujours un petit peu dans cet esprit de rechercher à s'entendre, à la réconciliation, un petit peu comme Naruto avec Sasuke, personne ne croit que Naruto a raison, et lui il est le seul à penser que Sasuke pourrait revenir à la raison. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la chanson, mais c'est vrai que mon esprit divague et va rebondir sur d'autres situations et d'autres réflexions. Salut, je m'appelle Namuto, je suis extrêmement naïf et je crois en l'amour. Par ailleurs, j'aime bien rebondir sur des réflexions et sur des vidéos, mais pas concrètement, <rire> t'as vu, je fais des blagues aussi. La faute à qui pour cette chanson Eh ben on sait pas, voilà, encore une fois. On sait que ça daterait a priori du 18 XVIIIe siècle, mais l'auteur est inconnu. Voilà, ça... Toi, le fameux ou la fameuse qui ne veut jamais porter le chapeau. Si tu étais en face de moi, je te dirais, voilà, tu, tu as écrit ça, tu savais pas que ça deviendrait une chansonnette pour les enfants. Mais je sais que tu es capable de comprendre, je sais que tu es capable de faire le point dans cette situation-là. Même si tu as choisi de présenter seulement cet esprit de jalousie, voilà, ça peut arriver. <rire> Et on pourrait prétendre que ça apprend des choses aux enfants, mais, mais en réalité, il n'y aura personne vraiment pour leur expliquer. Et encore une fois, je sais que beaucoup vont me dire Mais c'est qu'une chansonnette pour les enfants, faut arrêter, voyons Et je le conçois très bien, c'est vrai. Mais moi, sur le coup, ça m'avait choqué quand j'avais entendu ces paroles-là chantées avec des éclats de rire. Il y avait quelque chose de, de sadique. Et je pense clairement que les enfants, en grande partie, ou en majeure partie, ne vont pas du tout être touchés par uh, la dureté de l'histoire, mais plutôt, effectivement, par les jolies fleurs. Parce que c'est ce qu'on répète dans la chanson, et c'est ça qui reste. Finalement, ils retiendront plutôt un aspect joyeux de la chanson. Mais uh, vous savez, ces petites têtes sont plus intelligentes qu'on pense. Et ils sont capables d'absorber et d'analyser des situations avec beaucoup plus d'efficacité que ce qu'on pense. Alors ça fait combien déjà si j'ai une tomate et hey. une console de jeu hey. euh, je. Hey, oh. -cure. Ça fait ça Oh merci beaucoup. Hop là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces bleus, le commentaire, le partage, etc. Vous connaissez la sauce. Puis, dans tous les cas, restez bienveillants les uns vers les autres. Ah, et évitez de faire de vos threads drama, des chansons pour enfants. Ça serait ça serait cool. Même si moi, ça me donnerait matière à faire plus tard. Bisous à tous très fort. Non, plutôt euh, chaleureux salut de loin. C'est fini. Au revoir. Pour se réconcilier. au la rose. Pour se réconcilier. Ok, vive la oh, rose, histoire d'être des amis. Et mm, euh, non, non. T'as un truc là aussi, histoire d'être des amis. Ouais, ouais,